Je suis né avec un teint mat et une touffe de mouton brune sur le crâne. J'ai été la risée des uns, le défouloir des autres. J'ai grandi sous les moqueries et les questions existentielles. Pourquoi t'es noir Les garçons préféraient embrasser le sol plutôt que me toucher. Les filles ne connaissaient même pas mon prénom. Quant aux plus grands, ils me poussaient ou me criaient au travers de la cour. Le même mot, mouton. J'ai évolué avec, avec un teint mat et ma crinière a repoussé. Rituel de bon nombre d'adolescents. On souffre la nuit, mais le matin, rien ne s'est passé. On sourit, on vit, et surtout on ferme les yeux sur les petites vannes qu'on reçoit. Vannes qui blessent, vannes qui piquent, qui font si mal qu'on voudrait ne plus jamais pénétrer dans l'enceinte du collège. Mais je vis, j'essaye d'être quelqu'un au milieu des traîtres et des personnes qui ne méritent rien. Euh, dans ce texte, je comprends beaucoup cette fille qui, euh, bah, qui est noire, comme moi, les cheveux crépus, euh, comme moi. Et, euh, et, euh, et euh, elle, a, elle, a, elle a beaucoup été persécutée euh, pendant ses années de primaire ou de collège, je pense. Et euh, déjà, je vois pas pourquoi, parce que être noire, c'est pas quelque chose de mal. Au contraire, moi, je le vis très bien. J'adore ma couleur de peau, j'adore ma famille, mes origines. D'ailleurs, il y a pas longtemps, dans le, dans le métro, il y a un mec qui m'a insulté de sale singe. Et je lui ai pas répondu parce que euh, qu'il est con, c'est tout. En plus, il était vieux, donc... Euh, voilà, j'ai pas... j'ai pas Je préfère pas répondre aux gens comme ça, ils sont bêtes, ils sont... Voilà, je les laisse dans leur, euh, leur, euh, leur mal-être ou quoi, je m'en fous, en fait. Et voilà, j'ai déjà été victime de racisme, je pense pas que j'ai été le seul. Euh... Trop de, gens encore ont, trop de gens encore souffrent de ça, et, euh, et voilà, les, les racistes sont des cons, et voilà.